Et salut à tous, c'est c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors comme vous voyez, j'ai changé de décor, ma chambre elle a été refaite. Voilà. Donc euh, j'ai une question à vous poser. Euh, le live est prêt, j'ai tout, donc j'ai trois maximum gold à ouvrir. Euh, le deck de structure, des duellistes de légende avec les charmeuses, deux fantômes rage et un dueliste euh, de rage, enfin la rage de rare. Mais la question c'est, j'aimerais bien que vous y participiez un petit peu c'est euh, quand c'est que vous préférez que je fasse le live voilà tout simplement quand c'est que vous préférez que je vous fasse le live alors attendez hop on va faire ça voilà voilà quand c'est que vous préférez que je fasse le live donc je ne suis pas tout seul je suis avec Baba Cool donc euh, c'est euh, mes disponibilités c'est euh, donc demain donc, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, euh, samedi après-midi, non, parce que bon, je serai pas là, voilà. Euh, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, voilà. Donc, euh, est-ce que vous préférez que je fasse avant mon départ, donc avant le 4 janvier, ou est-ce que je le fais à la, à la dernière minute, c'est vous qui voyez donc, sur ce, les amis, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao tout le monde Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous. Excusez-moi, j'ai ouvert. Voilà, j'ai ouvert. Je vous ferai peut-être un, un, un, une petite vidéo ouais, de ma nouvelle chambre si ça vous intéresse. Allez, sur ce, les amis, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas, activez la cloche de notification.